Salut toi, tu vas bien? Je te préviens, bien, je ne vais pas beaucoup parler dans le micro ici, je vais plutôt parler dans la caméra en temps réel parce que c'était une interview. On oui, une petite interview? Donc en vélo, on m'a prêté aujourd'hui un vélo cargo, je ne suis pas un spécialiste du vélo cargo. Voilà, c'est un 12-cycle. maniable? C'est un petit coup de main à prendre. Ça y la bête. Disons que c'est différent. Les sensations ne sont pas les mêmes, donc il y a un petit temps d'adaptation, mais c'est 10 minutes, quoi. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'au guidon, les sensations ne sont pas les mêmes. Euh, sinon, habituellement, je suis sur un vélo tout ce qu'il y a de plus traditionnel, euh, sans assistance électrique, euh, voilà. J'ai plusieurs vélos, comme euh, beaucoup de passionnés de, <rire> de vélos. C'est le problème quand on met le doigt là-dedans, c'est qu'après on commence à remplir le garage euh, <rire> plus vite que prévu. Vous voilà, faites aussi euh, des sorties euh, comme ça euh... Oui, des sorties pour le plaisir, des sorties euh, entre guillemets sportives, ouais, sur un vélo de route. Euh, ouais, ouais. Alors voilà la bête Et voilà donc euh, l'échappée belle, à 71 rue de Nanterre à Anir-sur-Seine m'a prêté ce petit bijou, ce 12 cycles, c'est français même monsieur. Je vais faire une, une daily ops consacrée à ce vélo, mais je te le présente, Donc c'est un vélo cargo, biporteur comme on dit, hein, avec une assistance électrique, tout ce qui est plus homologué, donc l'assistance se coupe vers 24-25 km/h. Ça aide bien euh, si jamais tu es particulièrement chargé. Milouquette quand elle l'a ramené à la maison a été chargée de 24 bouteilles de vin. Euh, donc autant dire que c'était plus de 24 kilos, hein <rire> c'était bien lourd. Et puis entre autres choses d'ailleurs, donc c'est assez magique pour transporter un tas de choses et tout. Nous on n'a pas forcément l'utilité au quotidien, et puis, et puis parce que nos enfants sont grands maintenant. Parce que c'est formidable pour transporter les enfants, là il est en config euh, livraison, mais euh, tu peux le prendre en config enfant avec la petite canopée euh, au-dessus pour les, les protéger du vent et de la pluie. C'est super comme truc. Clairement, euh, chez beaucoup de ménages ça pourrait remplacer la voiture en fait. Je lance l'idée. Okay. Et alors, vous êtes équipé euh, d'une gopro Et voilà, j'ai ma petite caméra gopro euh, que je porte au harnais euh, sur un stabilisateur gyroscopique. Ça, ça permet juste à, aux spectateurs de ne pas trop euh, avoir de tremblement. Pour avoir une image la plus stable possible. Quoi. Ça vous sert à quoi de filmer C'est pour partager... Euh, ma démarche de base, c'est de partager mes trajets euh, à vélo pour montrer que c'est possible, en fait. Que c'est pas... Euh, c'est pas insurmontable. Je ne suis pas quelqu'un de très jeune, j'ai 44 ans. Et euh, en fait, c'est à la portée de tout le monde, pour peu qu'on ne soit pas en fauteuil roulant euh, ou, ou gravement diminué. Mais beaucoup de gens ne s'imaginent pas qu'ils sont capables. Il y a beaucoup de freins psychologiques à la pratique, avant même d'avoir pratiqué d'ailleurs. Et puis euh, on, a, on a bien les contre-exemples, c'est des gens qui, qui, a, qui étaient encore terrorisés à l'idée de faire du vélo-taf parce que, mon dieu, quand il va pleuvoir, quand euh, il fera chaud, je vais transpirer, je vais sentir mauvais au travail et tout ça. Et puis dès lors qu'on essaye, on se rend bien compte que c'est pas du sport, c'est juste un peu d'activité physique et que, quand bien même, si on veut y aller plus doucement, on peut y aller plus doucement, c'est ça qui est super avec la bicyclette, quoi. Ok, bah, je vous propose qu'on le teste, qu'on l'expérimente. Allez, on selle <rire> Non mais on va aller prendre le réseau Express Vélo sur la rive gauche de la Seine, c'est de la bidirectionnelle, c'est large, ce qu'on va faire, ce sera pas forcément le plus court, mais ce sera le plus cyclable, le plus agréable. Et pour l'allure, c'est vous qui me dites, hein. ouais, ah bah c'est vert, On est dans une configuration ou d'un point de vue purement légaliste. Là, on, il faut qu'on s'arrête. Donc on va attendre que le feu rouge, le feu de la chaussée soit rouge, pour aller se placer sur le sas vélo et réattendre un cycle de verre. Voilà. Et tout ça pour tourner à droite ensuite. Donc là, on arrive à un troisième cycle de feu rouge en 50 mètres. C'est un, un peu dommage, quoi. On va prendre un tout petit bout de double sens cyclable ici, là. On va tourner là-bas, si on peut. Voilà. Alors, elle s'appelle Clara, elle est journaliste, et c'est la première fois qu'elle faisait du vélo à Paris, avec tous les, les a priori et, et toutes les craintes qui sont fantasmées à ce sujet, pour beaucoup. On ah, ben avait un bel exemple, un bel exemple, un hein. téléphone en main en plus. Et puis à ce moment-là, on peut y aller, on a inséré le passage. Donc s'il n'y a pas de piéton, ben, on est bon. Un bel exemple là. Il manquait plus que la portière qui s'ouvre sur vous et c'était le, le cas parfait quoi. Ah, Europe 1, hein. c'est la concurrence de Clara là. Sauf que la concurrence, elle ne sent pas vendue derrière. Donc j'ai compris qu'en tant que nouvelle cycliste occasionnelle dans Paris là. Euh il ne s'agissait pas que je l'emmène dans des zones complètement chaotiques, mais plutôt de la mettre à l'abri, histoire qu'elle passe un bon moment. Et puis, il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut se mettre à l'abri à Paris maintenant. Là, on a assez de passage pour s'avancer. Pas de piétons. Bah, je le connais. Ouais, ouais. <rire> oui, parce que là, avancer où on était, on ne pouvait pas le voir, parce qu'il était trop portrait. Mais... Là, on va arriver sur un axe euh, qui s'appelle le REV. Le réseau express vélo. Ouais. Pendant 15 ans, je passais par ici. Ouais. C'était juste une, deux fois trois voies. Il n'y avait rien pour les cyclistes. Donc évidemment, on n'était pas beaucoup à passer par là, parce que c'est impressionnant, en fait, quand ça roule fort. Euh... Bah ouais, ouais, Et donc, ils nous ont livré ça l'été dernier. Euh, une Super piste bidirectionnelle qui va jusqu'au pont ça de Starlitz. Ça, hum ça n'a qu'un an. Euh... Oui. Ouais, ouais. Alors là c'est 100% piste cyclable jusqu'à euh, la sortie de Paris euh, <rire> euh, à l'autre bout quoi donc euh, en direction d'Ivry-sur-Seine et ça continue à Ivry-sur-Seine. Euh, avec un itinéraire complètement euh, fantasmatique parce qu'on va passer par plein d'endroits hyper. enfin euh, qui font fantasmer la planète entière euh, Je pense qu'il y a beaucoup de. Les gens qui se verraient bien euh, pédaler tous les matins comme ça avec euh, la tour Eiffel euh, en point de mire. Et pour celles et ceux qui n'ont pas regardé les vieilles vidéos sur cette chaîne, euh, ici oui effectivement c'était deux fois trois voies. C'était vraiment un axe euh, super super costaud quoi. Pour prétendre euh, y poser ses roues à vélo, alors c'était parfaitement autorisé, hein, c'était légal. Hein. Mais il fallait mettre les boîtes quoi. Particulièrement dans le sens inverse de celui dans lequel je suis là. Là fallait vraiment tataner sévère. Et là que vois-je, un, un collègue de cargo. <rire> J'étais déjà dans la commune, tu sais. Comme le mec qui est, qui est monté sur une mobilette un jour et qui fait le, le V aux bikers à chaque fois qu'il les croise. Bref, on en voit passer de plus en plus des, des artisans à vélo, des livreurs, à vélo vélo cargo, hein. artisans, livreurs. Là quand je te parle ce matin, j'en ai croisé un, c'était un poissonnier, dis donc. La solution vélo prend tout son charme quand tu constates ça. Parce qu'évidemment, on est quand même mieux avec un vélo cargo sur une piste qu'avec une camionnette garée sur la piste. du tissage je, dis ça, je dis rien. Et alors ici, c'était un des rares endroits où il y avait un aménagement. On en voit les vestiges sur le trottoir, en fait. C'était un trottoir cyclable. Alors bon, avec les piétons, c'était pas faux foufou. Ouais, Celle-là c'est pareil hein, pour les vieux de la vieille de la chaîne ici, euh, Sur mes images de 2013 à 2019, <rire> 18 on va dire, ça s'est arrêté en 18, j'y passais souvent sur cette piste sur trottoir là, qui donne ligne, qui... Voilà, qui est toujours là physiquement d'ailleurs, bon, j'imagine qu'ils ont rendu le trottoir aux piétons en plus il y avait des panneaux d'interdiction aux piétons mais bon, y, y, on en trouvait toujours hein. vu la proximité avec la tour Eiffel et puis ce, dans ce tunnel, euh, la piste qui passait euh, à côté est protégée par des barrières, c'était un des premiers aménagements historiques euh, cyclables à Paris justement. Bon, qu'est-ce qu'on est bien qu'est-ce que c'est large, qu'est-ce qu'on qu qu respire, là, c'est incroyable. Si on pouvait avoir ça sur Sébastopol euh, ou Magenta même, <rire> c'est le rêve Ici c'est super agréable parce que c'est particulièrement large, là, sur cette rive gauche. Alors que sur les axes euh, un petit peu plus... Euh, beaucoup plus empruntés par les cyclistes. C'est plus étroit, euh, les pistes bidirectionnelles. Donc, euh, C'est celle... par exemple. Sébastopol ou Rivoli, du temps où il euh, n'y avait pas la deuxième voie, maintenant. Donc c'est... Ouais. <rire> là, on est bien. <rire> c'est super large, on peut rouler à 3-4 de front, même. Ça passe bien. On, on se sent bien, on se sent en sécurité. C'est parti pour un moulin à parole, je ne vais pas tout mettre parce que ça va être fatigué. Mais oui, j'étais vachement content de, de l'amener là. Et puis à un moment même, elle me disait mais c'est vrai qu'on est super bien sur cette piste, on est tranquille, peinard. Bon évidemment il faut faire un petit peu attention justement aux intersections, là où on se trouve. Parce que parfois il y a un petit peu d'enthousiasme de la part des motorisés. Mais je trouve quand même vachement réussi ce RV rive gauche. C'est perfectible, j'imagine, évidemment. C'est toujours un peu perfectible, mais dans le genre, je le trouve mieux conçu que, que sur Rivoli, par exemple. Sur Rivoli, il y a quelques petits points noirs, quelques petits ratés en termes de signalisation, en termes de, de feu, par exemple. Je crois que vraiment agréable. Franchement, on est, on est, on est, on est bien lotis là. Alors bon, il y a particulièrement peu de cyclistes là. Mais ben, voilà, on n'est pas du tout à l'heure de pointe, et puis ce matin, il tombait tellement gros que je pense qu'il y en a pas mal qui... qui sont revenus à leurs premiers amours, les transports en commun. Oui, c'est clair que ça faisait un peu dix jours là qu'on se faisait saucer en permanence, hein, puis ça continue, hein. puis c'est pas prêt de s'arrêter, visiblement. Euh, et puis ce matin-là, ça tombait vraiment gros, donc euh, évidemment qu'on a vu moins de cyclistes. Euh... <rire> <rire> Ceux qui veulent euh, comme une alternative, qui veulent aller se réfugier, et ben pourquoi pas. Personnellement, je n'ai pas trop le courage d'aller m'entasser euh, dans le tramway, euh, dans le bus ou dans le métro, là, surtout dans le contexte actuel. Et puis, et puis j'ai la chance d'être bien équipé, euh, et bien équipé avec ce qui me convient, avec euh, mon expérience, avec... Euh, tout ce que j'ai pu tester, euh, notamment en termes de protection contre la pluie. Donc euh, à partir du moment où tu arrives trempé comme une soupe au dehors au travail, une fois que tu as enlevé tous tes vêtements de protection, tu es bien sec en dessous et ça c'est super, de la tête aux pieds. Grâce au pouvoir des guêtres, grâce au pouvoir du Gore-Tex. <rire> Pantalon de pluie évidemment, et puis jusqu'à la capuche de ta veste. Alors là je vous amène sur l'axe euh, le, plus, le plus emprunté euh... C celui où tout, euh, toutes les personnes qui se déplacent à vélo, qui viennent du Val-de-Marne et euh, de parfois plus loin, euh, utilisent. C'est-à-dire le long de la Seine, rive droite. Oui, petite... large, pas... Ah bah là, en plus là c'est carrément séparé complètement de la chaussée par un, un muret qui fait quoi euh, 70-80 cm de haut. C'est très large. Alors c'est euh, partagé avec les piétons. Hein enfin bon, il y a un large trottoir à gauche aussi. Et euh, là, on peut rester comme ça bah, jusqu'au jusque pont de la gare de Lyon, là. Ah oui, ouais, ouais. En, en 100% protégé. Ça, c'était 2017, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Fin 2017, c'est ça, oui. Je crois me souvenir. Est-ce que vous, vous avez sortir le bateau enfin, Est-ce que vous pouvez sortir le... La cause à Paris Non, non, je suis, je suis engagé dans aucune association, okay. mais par contre, on a la chance d'en avoir des, des très actives en la matière. La FUB, les Fonds National, la Fédération des Usagers de la Bicyclette, donc okay. euh, Olivier, Olivier Schneider et, et consorts. À Paris, historiquement, euh, on avait. Il y avait l'Oruption, il y a. Y a euh, depuis plus récemment, euh, Paris ancel qui se ouais. développe énormément et qui a. Il y, a, voilà, bah, il y a plein d'antennes euh, un peu partout en Ile-de-France maintenant, qui, où ils décentralisent beaucoup de choses en Ile-de-France. Donc c'est plus Paris uniquement, mais c'est vraiment. Il y a Paris en selle Boulogne, il y a Paris en selle Meudon, euh, par où en selle Clamart. Euh, ils sont très actifs et les premiers, euh, les premiers historiques c'était euh, MDB, mieux se déplacer à bicyclette. Alors là il faut passer chacun son tour. — Complètement, complètement oui. Oui, oui, oui, Globalement, ça s'est accéléré. Bah, là, on est dans le souterrain des Tuileries, hein, qui a été renommé souterrain. Jadis, c'était un tunnel. Voilà. Et ça a été, Il a été fermé à la circulation euh, en même temps que son, son prolongement euh, sur les, les quais-bas, euh, toute une partie de l'ancienne la, voie Georges-Pompidou, et, euh, et piétonnisée. Alors attention, c'est pas une piste cyclable. C'est un espace piéton. Donc euh, on est censé y rouler... Euh, avec précaution, à euh, euh, une vitesse adaptée pour le, le partage avec les piétons. Bon, Globalement, euh, 80% des gens euh, le respectent toujours bien, mais en été, par exemple, c'est pas forcément opportun de venir rouler en fin de journée euh, sur les berges de Seine euh, ici, parce qu'il y a tellement de piétons que de toute façon, on ne peut pas avancer euh, du tout à sa convenance. Quoi. On passe son temps à se profiler doucement, euh, à poser pied à terre, euh, voilà. C'est pas, pas super foufou, mais depuis que ça a été ouvert, ça, franchement, ça, ça a ouvert une voie royale à toutes ces personnes qui viennent de loin. Hein. Il y a plein de gens qui font plus de 20 km aller, 20 km retour à vélo, et qui en plus euh, vont pour beaucoup d'entre eux euh, gagner du temps par rapport euh, à leur trajet, évidemment, en automobile, alors là c'est plus qu'évident. Et puis même souvent. Euh... Ah oui <rire> Ah oui, complètement. Non mais c'est vrai, hein. c'est vrai. Oui, oui, ça s'est emballé. Ça s'est emballé depuis 3-4 ans. L'année dernière, ça a pris un énorme coup d'accélérateur, avec la, la, toutes les dernières livraisons de pistes cyclables, justement sur Rivoli, justement sur Sébastopol, et, euh, et puis avec les grèves de l'hiver. Alors là, c'était euh, on n'avait jamais vu autant de, de fréquentations cyclistes à Paris. Même en été, mais on l'a vu en hiver. Donc euh, là, il s'est passé quelque chose d'énorme. Et alors cet été, bah, voilà, avec euh, le déconfinement, les gens, qui, ceux qui sont repartis au travail, qui n'avaient pas du tout envie d'aller dans les transports en commun, et on les comprend, et bien bah, là, on a un trafic cycliste qui a explosé de près de 70%. Donc euh, si, on fait un, si on fait un gros arrondi, euh, ça a quasiment doublé juste cet été. Oui, ah, bah, c'est complètement phénoménal. Alors là, on est sur les quais de Seine Oui. On est sur le parc Rive de Seine, qui a, qui a sa, sa jumelle euh, rive gauche un peu plus loin, à partir du, de la Gare, le, du musée de la Gare d'Orsay, Et qui continue pratiquement jusqu'au bout, jusqu'à France Télévisions. Qui avait été elle, euh, sous elle, de sous Delanoé en 2013. Okay. 2012 même, peut-être. Alors on est tranquille, comme il ne fait pas beau, il y a très peu de piétons. Il y a très peu de cyclistes aussi, d'ailleurs, hein. ouais, ils ne sont pas bêtes. <rire> Ceux qui avaient une alternative, ils ne se sont pas infligés euh, les grosses averses euh, du matin. Moi, j'ai pas tellement d'autres alternatives parce que j'ai vraiment pas envie de prendre euh, les transports en commun actuellement. Parce Donc. Là, euh... me si il y des ou, euh, vos euh, différentes durées de trajet et eh bien globalement, pour faire Paris 15e, porte de Versailles jusqu'à la maison à Beson dans le Val d'Oise, c'est une quarantaine de minutes. À vélo À vélo. En transport en commun, c'est plutôt 1h05-1h10. Oui. Avec des aléas, hein, parce qu'il y a du tramway, donc avec, euh, avec des. des... C'est du tramway qui passe au, au centre de la chaussée, donc avec des carrefours qui sont bloqués souvent, ça bouchonne, donc le tramway est bloqué. Et là, on se retrouve avec 2000 personnes qui sont bloquées, même endroit voiture et en voiture, et en voiture dans, avec mes horaires mais alors c'est même pas envisageable c'est quasiment une heure et demie deux heures euh, par trajet quoi donc euh, ça m'intéresse pas j'ai pas ce temps là à perdre hein. mais je l'ai la voiture hein, je l'ai elle est juste garée à la maison mais mais j ai, j ai, non c'est pas pour doubler ou tripler mes trajets c'est pas possible pas, voilà ouais. <rire> On, hein Parce on arrive à, à l'hôtel de ville. Finalement ça, vite. Finalement, ça se fait vite. Hein. Ah ouais ça se fait vite, C'est tout petit Paris à vélo. Ah, Est-ce qu'on a fait 8 km l'air de rien <rire> c'est de l'exercice, pas du sport. Oui. En plus, j'aime pas le vélo, mais là, oui, c'est trop couverte, j'aurais ouais. dû vous dire. En fait, faut, quand on arrive dans ces saisons un peu fraîches, faut toujours avoir un petit peu froid au départ. Oui. Parce mais que là, on va terminer en beauté sur la République. C'est ça, bah oui, on va faire 200 mètres. Hein. 200 mètres, on va passer devant le compteur, le totem. Ah, ouais, euh... Ah oui, il y a des totems qui comptent les vélos à plusieurs endroits dans Paris. Et celui-ci est emblématique, parce que c'était un des premiers dans paris centre Il y en a un autre sur Sébastopol. Alors, c'est un peu bête, parce que maintenant, il compte que les cyclistes qu'il y a sur la piste. mais il compte pas les cyclistes qu'il y a sur la chaussée, qui est aussi maintenant cyclable. Ah, ouais. Donc, euh, il compte qu'une petite partie. Enfin, une partie, quoi. On ne sait pas trop, mais... Une seule partie. Et là, on voit que c'est beaucoup plus fréquenté par les cyclistes. Ouais. Parce qu'en bas, tout le monde l'été prend l'habitude de plus y aller à vélo parce qu'il y a tellement de piétons, c'est pareil, on s'y sent pas bien, on, ça, ça cohabite pas super super. C'est pas, pas compatible. Pas extra là-dessus. Sur Rivoli là Ouais. Bah, qu'est-ce qui va pas là Ça y a va du bien. Monde, quand même. Oui, il y a du monde, mais euh, au moins on n'est pas au milieu du territoire des piétons. Ouais, c'est vrai. Vous êtes la 2876e de la journée. Pardon Vous êtes la 2876e de la journée. C'est une toute petite journée en général, c'est plus de 10 000 à sortir. Alors là, on a fait combien de kilomètres On a fait 8 km et demi. 8 km et demi en combien de temps Je me rends pas compte. Une demi-heure, non Ouais, une grosse demi-heure, voilà. Et je suis en euh, sueur. <rire> Parce que, alors, je vois un manteau, un pull, un sous-pull. Voilà, ça c'est <rire> <'est> pas compatible. <rire> plus les acrobaties pour tenir le micro, ça... Oui, c'est vrai. Et donc, en plus d'avoir fait une balade pratique et sympa, euh, on a fait ça juste pour l'environnement. Est-ce que c'est important pour vous, euh, quand même Disons que je prends ça comme du bonus. C'est pas la... la base de ma démarche. C'était vraiment une question de pragmatisme en fait de, de rapidité, hein, de, de perdre le moins de temps possible. Euh, mais par contre, je suis très content. Je suis très content que en plus ça participe à faire respirer un peu Paris quoi. C'était voilà. difficile au départ de vous y mettre. Non, pas, pas spécialement parce que j'avais toujours fait dans, depuis le collège. Ce qui était difficile, c'était oui de s'adapter à la ville. Euh, grosse ville comme ça. Moi, j'ai grandi dans une petite ville de, de je sais pas, 12-13 000 habitants. Donc là, euh, c'était différent, Paris. Il y a, beaucoup, il y a... Bon, Quand j'ai commencé dans les années 90, il y avait beaucoup plus de bouchons, il y avait beaucoup plus de trafic, il y avait beaucoup plus d'autos, tout simplement, euh, de partout. Euh, mais, mais avec, je pense, plus de bienveillance qu'aujourd'hui. Euh, moins d'agacement, moins d'énervement, euh, même s'il pouvait y avoir des bouchons bien plus tragiques que ceux qu'on voit aujourd'hui. Hein, parce que Contrairement aux idées reçues et à ce qu'on imagine dans l'inconscient collectif, on croirait que Paris est devenu un enfer pour les automobilistes par rapport à il y a 20 ans, mais c'est le contraire. Globalement, ça roule mieux aujourd'hui que ça ne roulait il y a 20 ans. On sent un peu des difficultés à cohabiter entre cyclistes et automobilistes. Est-ce que vous trouvez que... De moins en moins, plus il y aura d'aménagement cyclable séparé de la chaussée, plus ça se passera bien. Voilà. Mais par exemple, pour une rue, la rue de Rivoli, par exemple, qui, les, les autos... Euh... Ah bah théoriquement, elles n'ont plus à passer. Voilà. Donc oui. ça, pour elles, c'est peut-être difficile à admettre de se dire, bon, les cyclistes prennent un peu plus ah de temps. Oui, ah oui, oui, oui, je comprends dans ce sens-là, effectivement. Après, là, là on, est, on était sur du provisoire, c'était une, une réaction, c'était une corne à piste hein, à la base. Donc c'était vraiment une réaction sanitaire pour éviter aux gens de, de, de, de, de s'entasser dans le métro, tout simplement. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, les déplacements euh, en transport en commun euh, à Paris et en, en, en Grande-Couronne, ça représente beaucoup plus que les déplacements en auto. Donc c'est toute une foule immense, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, 4-5 fois plus grande que ceux qui se déplacent en auto, qu'on avait besoin d'extirper des couloirs du métro euh, pour les faire circuler au grand air et, et pas dans les virus et compagnie. Quoi. Et voilà c'est fini. On se revoit bientôt. À ce moment-là, je vais prendre le retour vers la maison. Donc, de l'hôtel de ville, un besoin. Avec ce magnifique cargo 12 cycle, Merci intensément à Clara. C'était un chouette moment. J'aime bien papoter comme ça. Surtout quand on me fait parler. Tim Bavard. Bon. Une excellente fin de journée. Un bon week-end. Une bonne matinée. Je ne sais pas. Ça dépend de l'heure. Bisous.